Juste ça, ce truc en bas. On faire un petit truc. Faut... Je sais pas à quoi laisser le sol là, sans on fait. Je suis le déter. On fait un truc en pis. Dommage qu'il n'y a pas de vague genre avec les chiens. Ça aurait été ça monte plus vite là les vagues. La gueule Nico. Pas... Non. Reste tranquille tu fermes ta gueule Non. non. non. Allez, là allez t'as les blancs. Allez, que t'as les c'est le vrai un schématique sur les c'est Je crois que c'est tous les sangs zombies, hein. on va vérifier en cas là. Ah oui, oui, oui. Ouh, il a plus de skin. What Eh hey gros, j'ai plus de skin Juste que j'ai qu'est-ce que j'étais en train de me dire. Mais. What the fuck Ouais je pouvais dire. Attends, attends, attends, attends, c'est quoi le bail Pourquoi je suis plus mon skin ah ah c'est vrai que maintenant il y a les contacts euh, en vie. Oh non, non. Ah, des Ok, au revoir. Mais je peux pas rester sur mon skin. Mais non mais je suis encore. je suis encore un encore... petit y'a pas de boss, là ah a tu te connais... Ah putain, il est là est de... Ouais, c'est tous les 100 manches, mec. Pas hein. enfin, tous les, manches, euh, tous les 100, Ah, mais je euh... pas moi, manches, je crois. <rire> putain C'est bon, j'ai Ça quoi Tu m'as fait changer de chat ou euh... Ah bah ça t'ai Je, je t'ai déplacé. Et euh, T'as vu que maintenant il fallait s'enregistrer se, se connecter euh, ça pas demandé. Ah oui oui oui, oui ça, Quand je vais se connecter, ça m'a pas demandé. Je peux rentrer ouais, directement je... et c'est là que j'ai. Il paraît qu'il y a des gens ils Il paraît qu'il qu y a des gens qui avaient créé leur compte il y a hyper longtemps, ils avaient prêté de tout. Ah moi oh. j'avais déjà créé... Euh, les... mon compte je l'ai créé en 2011. Hein. Comment mon compte je l'ai créé il y a en 2013 En enfin, fait j'ai fait deux comptes Je crois que j'en ai créé un 2013 et un autre en 2014 non, moi j'en ai qu'un Deux principes ça peut servir Deux ça peut être utile juste pour non, faire bah, des time pas laps ouais Allez, Bon. Ouais. Euh. Boris. Ouais. t'aime, petit, petit Eucalyptus. Petit Eucalyptus. C'est pas ce qu'on met dans les shots <rire> Moi <rire> je me découvre, je vais me faire un bouffe je reviens après. Vas-y. Ça marche. Pas loué Change your skin. <rire> pas loué Oh putain, j'avais pas enregistré. Si mon... J'ai pas enregistré mon skip. Non putain, sérieux. Ouais. Ok, on prend le le Kaiser. Ouais mais one shot, one shot Vous êtes oui. 40 sur reward s'il te plaît Vas y vas y vas y Il y a Nikola, Foris, Kenshin, Pabseb et Pxl sur reward at work Later nous, On l'a on l'a vu, on l'a pas hein Toi ta gueule T'as dit comment C'est qui mon nom pas je peux niquer mon ongle. On doit tendre à ce. Dis pas de ça. <rire> <rire> c'est moi ton copain. Lui ton coupain. Lui c'est qui C'est un compagnon de jeu. un avatar ça on dirait genre euh, un truc de cul pas là c'est ton compagnon de jeu c'est ton sam <rire> en gros mais pour jouer ah le celui qui sert à rien ah l'enculé non l'enculé c'est bon mais putain mais ils veulent pas mourir toi tu veux pas refermer ta gueule on va dire que je suis un forceur <rire> Mec mon pote est dans la merde, je Ah mais tu sais que maintenant, euh, genre, euh, quand besoin, pas, est autre, genre, quand devant, enfin, je sais pas si c'est un genre quand t'as l'entrée du serveur, si tu vois ouais, pas besoin Ouais, je m'en d'apprendre. Oui, c'est normal. Euh, oui, mais, euh, ah ouais, c'est bien euh, mon skin il est quelque part, c'est ouais. euh, pas dans le serveur. Ah bah je suis. En solo tu l'as Je vais vérifier. Et tu souffles, souffles, souffles, c'est le chemin de la dessinée, putain merde. Et tu tapes, tapes, tapes, tu vas te faire enculer. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer, ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit Tu rêves un peu dans avant de folie Et tu chantes, chantes, chantes Ce refrain qui te plaît, et tu tapes, tapes, tapes, tapes, tapes Sur ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit Réveillante tourbillon avant de voler! En fait, c'est en fait, les mêmes paroles toute la chanson quand tu regardes! Ouais, Donc, ouais, allez! Ouais, ça serait répète <rire> <rire> <rire> Vers <rire> Version 10! T'as bien sûr qu'il doit y avoir des versions 10 dans Mais... Mon pote! Ohlala! Soirée, nuit de Tolly. Ah, voilà, là je me fais Début de soirée, nuit de Tolly. 10h. Ah, y'a pas version 10h. De ah, non, non, c'est ça le titre de la chanson. T'es sérieux Ouais. Mec, tire, tire, tire. Oh là là. Clip officiel. Hein. Oui. oui. Ouais, j'ai mon skin. Ouais, j'entends. Mec, la merde. Vive la musique la C'est pour que vive le son. un bras, je il va non je pense pas. Vas-y, il faut que je chope un bon coup. Ouais. Un ah, laser. Vas-y, ça va passer crème. C'est bon, on peut le tuer. Non, oh, non, non. Minecraft, tu réponds pas qu'est-ce qui se passe. Ouh, J'ai reçu un commentaire. Vas-y balancez bon, Branade mec. Dès le début là En plus le serveur vu que je pas, pas comment l'appeler la plus serveur le trempez le trempez le trempez le le trempez le biscuit serveurs... je... Trampillez trempe trempe trempe trempe le trempez trempe tramp trempe trempe trempe le trempez trempe le Video, trempe le, le biscuit Trompe le trompe le le biscuit Trop, le le trompe le, le le oh là, Voilà. Oh, je... oh ne renverse. Ne renverse pas mon whisky. Mon whisky. Whisky. Mmh. Euh, j'ai plus de singe pour le machin, là, va falloir l'enculer à sec directement. Ouais. Oh putain, et en plus il arrive. Putain j'ai pas mon Je sais pas ce que c'est. Ouais Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Ouloulou! Oh ah, ouais, je de fuir. Attends, vas-y, je t'ai paqué, je t'ai paqué. Oh la la, mon pote! Oh! Ah bouge, bouge, bouge, bouge, bouge! bouge ah Putain Eh, je, je, je suis sûr que... Casse je des va bien. Des tu me semble frustré.